d d d d d d d Et salut à tous les Australiens, oui, alors j'ai dit que je faisais pas de vidéo, et eh ben aujourd'hui eh ben aujourd on va faire une petite vidéo spéciale 31 décembre. Donc euh, cette petite vidéo, donc il y a plusieurs petits sujets. Donc la première c'est, j'ai, je vous souhaite déjà une bonne année en avance. Donc je suis en com compagnie d'un ami, donc je vous le présenterai tout à l'heure. Euh, Là, Donc le prochain sujet c'est que, en fait, je vous annonce ma venue sur OTK Expert, donc euh, sur... Euh, sur le pseudo donc de la Team Astraliu donc vous pourrez voir euh, si vous êtes si vous avez un compte donc euh, voilà. si vous avez un compte mes recherches je ferai en sorte de les mettre à jour aussi euh, tous les mois à peu près et donc euh, aujourd'hui on va faire donc une petite vidéo d'ouverture donc de 34 boosters mais différents comme ça et bien sûr et des cartes à échange bien sûr aussi donc on verra ça un peu plus tard donc, je... donc aujourd'hui c'est la rencontre donc de donc de Gabriel et de mon ami Kiubi Yami donc, hop, je... voilà, donc, voilà, donc aujourd'hui on va vous faire une vidéo à deux, voilà, il va ouvrir les boosters et moi je vais vous montrer les cartes à peu près, euh, euh primitive, voilà, on va commencer par les boosters origines primitive mais avant je vais vous montrer ce qu'on a eu euh, en, en rab, donc c'est, on a regardé nous, donc il n'y a rien qui nous intéresse, alors par contre, il faut que je mette euh, Ouais, le recouvrement. Non, non. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Donc on a. Putain n'a pas préparé, ça c'est ch... Ça, ça m'énerve par contre. Jack Frost, donc Est-ce qu'on a encore du euh... Voilà. Donc déjà, on a deux euh, garde-bois. Garde-bois Sylvan. Donc deux garde-bois sylvan au trade. On, on précisera. Hein. Un chérissou sylvan. Voilà. Euh, deux euh, euh, snap drac... Dra euh, attendez. Snap sinagon sylvan. Voilà. Attradé aussi. Voilà. Euh, et le, le groupe continue à deux jouer. Voilà. Euh, recouvrement. Voilà. Ça c'est pour plus tard. Euh, le, le groupe continue à jouer encore une fois voilà. Non non, n'ouvre pas comme ça, je vais te montrer comment il faut faire après Donc Bujin, Intervention oh, Bien sûr ça c'est que des raretés Et Jack Frost, Phantomism. Voilà, En deux fois Donc voilà Après tu vas me passer le premier booster que tu as ouvert Voilà donc celui-là il n'est pas ouvert donc on va faire ça Donc Origine Primitive, donc second booster, on va vous montrer le premier après donc un noyau de diamant Koakimero en commune, voilà. Singulari singularité Evo Pardon, en commune. Euh, oiseau du tonnerre du blizzard en commune, voilà. Euh, loup de guerre Fantoruse en commune, voilà. Après, euh... Ouais, on va mettre la rare après. Donc 1000 pieds de l'horreur en commune, voilà. De Tout, toute façon je vous dirais double descente du dragon, je sais pas si elle va t'intéresser celle-là. Voilà, on la mis de côté donc euh, quand c'est mis de côté voilà donc euh, numéro 42 Tomahawk Galactique encore en commune à l'échange qui ne faut artefact en commune à l'échange et après chevalier de l'aube euh, ça je sais pas si ça va t'intéresser pour le deck Utopie On va la mettre de côté Donc passe moi le passe-moi tout tout tout tout parce que c'est euh... voilà, C'est comme ça qu'on fait en fait après donc attends la boîte La, la, la boîte où il y a la deuxième, voilà comme ça on va mettre toutes les cartes euh, donc qu'on a montré dedans Et toutes les cartes qu'on va réserver on va les mettre là par exemple Après donc, euh, numéro 42 encore, voilà Le numéro 43 en commune que j'échange bougie Incident, voilà, on l'échange Singularité encore Evo, voilà Roi euh, oh, fantôme hybride, je vais la mettre de côté Parce qu'elle peut être intéressante pour moi euh, Caducé Artefact, donc c'est la première fois que je l'ai celle-là, elle est en, en, en rareté. Euh, Kinefo Artefact, toujours pareil. Euh, Boîte Rouage Ancien en commune. Donc euh, Chariotorus Sylvan, voilà, encore du Sylvan. Donc le C43 que j'ai déjà en deux fois, que j'ai mis au trade sur OTK Expert, le Pingouin Mobile, voilà. Horreur de l'ombre. Briseur de retournement. Tobogan Sylvan, qu'est-ce qu'on a encore 1000 euh, pieds de l'horreur, voilà. Après Oiseau du Tonnerre du Blizzard, pareil. Voilà. Le dragon galactique. Voilà. Et euh L'Aris la Artefact. Donc sur ce. Sur ce. Sur, sur ces boosters, il y a quand même pas mal de monstres artefacts. à regarder. Euh, qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a Oh, pas mal. Ouais, donc il y a un boxeur indomptable avec voile, il y a du boxeur aussi, de la charité Galactic aussi, voilà le ZW Armure Slepnir, voilà, le défilé Fantorus, il y a beaucoup de cartes Fantorus aussi, euh, si jolis boss Fantorus que je trade aussi, hein, c'est bien sûr, usine de ferraille, ça je ne sais pas si ça ne va pas intéresser euh... notre cher ami Jérém. Euh, Poupée truquée de 3. Poupée fantauruse. Et fantôme horreur de l'ombre aussi, pareil. Autre odeur, voilà. Alors, tu, tu vas arriver à les ouvrir ou pas Là est la question, là est la question, est-ce qu'il va réussir à ouvrir Euh, waouh, waouh, waouh. wow, Donc après il y a des cartes qu'on a déjà vues, donc je, après je ne montrerai plus à partir d'un certain moment. Ouais, voilà, armure Sleipnir, voilà, et le groupe continua de jouer en commune, euh, sage de la disparition, voilà, euh, Bégalat artefact, Caduce artefact, voilà, double descend du dragon, usine de ferraille toujours, voilà, nos pingouins, euh, numéro 42, Thomas Galactic, je crois qu'on va arrêter de le regarder, Ouais, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc déjà, il y a le Dragon Galactique, qui est pas mal. Le Défilé Fantoruse, voilà. Le Chevalier Shogi. Le numéro 43, Manipulateur de l'Ombre. Voilà. Un Boxeur Indomptable. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a Là, il regarde le prochain booster. D artefact, non, bouclier d'Argile Artefact. Non, c'est Bouclier d'Achille Artefact, pardon. Poupée fantoruse. Voilà. Oh, ouais. Bien, bien, bien, bien, bien. Dragon aux pulsations phonan. Donc je, je sais pas si celle-là, on va pas la mettre de côté. On sait jamais. Ouais. Et après, boujin gui Sinouyu. Donc boujin gui Sinouyu, qui euh, est au trade. Oh, joli. Euh, j... Ouais. Euh, T'as oublié celle-là. Ouais, il y en a une qui va être très très recherchée, je pense. Euh, dernier contre, voilà. Euh, dragon, Heliosphère, voilà. On le montre assez rapidement. Oh, joli Ouais, le prochain aussi, c'est pas mal. Euh, ouais, donc après, là, c'est beau, ouais. euh, Noyau de diamant, Kouakimérou. Donc, pour le, ceux, ceux qui veulent faire le deck fun Kouakimérou. Hydre de flamme, Chimérique. Euh, poupée truquée de 3, encore. Hein. Euh, lich 48. Hein, on va faire... 48 voilà en commune pingouin mobile voilà bon, je vais faire le gros bâtard j'ai donné la dernière euh, à la fin donc le requin sirène voilà en rare et après donc un démon de la majesté donc euh, mon cher ami Mitsubi, je crois qu'elle est en ultra celle là non euh, j'ai toujours des sous je pense elle, est en elle est en secrète le démon de la majesté en secrète bien sûr qui est à tradé Oh là là là là, ouh, oui euh, par contre celle-là je crois que je vais la garder pour euh, la collection au cas où. Sage à disparition toujours. Noyau de diamant quakmirou, voilà. On passe un peu rapidement, hein. Begalat, artefact toujours. Voilà. Loup de guerre fantôme. Voilà. Tobogan Sylvan. Voilà. Euh, Qui artefact. Donc pareil le 42 je vous le montre vite fait il n'y a pas de il n'y a pas de de gazeux voilà et après c'est le euh, numéro 103 rania 0 donc ça je vais le garder au cas où hein, on ne sait jamais donc voilà dans, ce, dans celui là t'as as tout sorti déjà as, Non, t'as pas sorti tous les boosters si et ça c'est quoi là ce qui est dedans c'est rares. de côté donc on va mettre d'accord ok donc Drago Heliosphere qui est pas mal voilà encore un niveau 43 voilà Chevet Shogi pareil Chariot euh, Sylvan voilà alors celle-là on va les mettre à la fin parce que c'est les euh... boxeurs table, grand pansement voilà Chérisou euh, Sylvan voilà une fois que tu as fini les boosters origine primitive tu me le dis comme ça tu on fera l'inverse. C'est toi qui parlera et c'est moi qui ouvrirai. Donc Tobogar Sylvan, voilà. Alors celle-là Sanctuaire Artefact. Voilà Sanctuaire Artefact. Celle-là elle va partir parce que c'est on la cherche pas. Par contre mon cher, je crois que celle-là elle va t'intéresser. Oui mais il te la faut au moins deux fois je crois. Un Tyranno galactique qu'on met de côté pour nous. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a eh ben, oh, ouais non mais on va faire ça, on va faire ça, on va réunir les... on va... Attends arrête d'en ouvrir pour le moment, on va voir. Oh, Oiseau du tonnerre du Blizzard, voilà. Loup de guerre fantoruse, voilà. Euh, Lar Laris artefact, voilà. Nos pingouins, toujours poupée fantoruse, voilà. Sage du miroir galactique en commune, voilà. Bouclier d'Achille artefact, toujours voilà. Archère de la rose pour le deck plante, si ça peut intéresser nous ça nous intéresse pas, Dragon Heliosphère, toujours encore un numéro 43 encore un Laris Artefact voilà un euh, Chevalier Shogi voilà un numéro donc Sage du Miroir Galactique et numéro 42 Galactique voilà 1000 pieds de l'horreur toujours euh, Boxer Indomptable Grand Pincement voilà euh, roca Sirène voilà euh, Boxer Indomptable Voile voilà. Chariot Taurus Sylvan. Voilà. Roi fantôme hybride. Donc j'en ai gardé un pour moi. Boxer table, Voilà encore. Euh, Oiseau du tonnerre du Blizzard. Encore. Hydre de flamme chimérique. Encore. Tobogan Sylvan. Il y a, y a pas mal de cartes qu'on a déjà eu plusieurs fois. Hein. Requin, euh, requin gazeux. Ah par contre celle-là, elle, elle risque de partir. La dernière. Donc... Euh, Poupée Fortoruse, voilà. Et celle-là, elle risque de partir parce que je sais que ça fait partie quand même d'un deck de la méta. Le, la Trap-Trix d'Ionae, voilà. Il y aura beaucoup de demandes à ton avis On sait jamais, ouais. Donc ça, on a déjà, ça, on a déjà, euh, ça, on a déjà. Oh, joli Les, les deux dernières, les, les, deux dernières les, deux, les deux les deux rares, en fait, il faut garder à chaque fois à rareté, ouais, ouais. Alors noyau de diamant quoi Kimiro encore, armure de Zedlapiir, voilà loup de guerre russe voilà euh, défilé russe voilà pingouin mobile, voilà Bujin intervention, voilà. Je sais pas si ça va, je crois que le deck Bujin ça non. Euh, artefact déchaîné ça peut intéresser quelqu'un euh, snapdras alors snapdras signagon sylvan donc voilà et il y a une carte qui pourrait très bien intéresser les gens c'est la gélange magidol je crois qu'elle est à l'époque où j'avais ouvert les, les, les trucs on me l'avait demandé euh, ouais il y a, euh, bah, y a euh, bon ben bah... On a, on a déjà. Ah non, il y en a une. Il y a Egyd Artefact, on n'avait pas. Après la Labris Artefact, Arnaud de cette Desche... hop, hop, hop, hop, Il y a un petit Tyranno Galactique que celui-là. On va le mettre au trade, le euh, Tyranno Galactique. On en a fini Non, il en a. Non, il reste encore là. T'en as.. T'en as loupé 4, oui. Parce que c'est. Il... On, on a compté combien en fait des boosters Ouais, plus de 300. Donc euh, si on divise ça par 9, ça fait euh, une vingtaine de paquets, ça. Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Oh, joli, ça, je vais garder en collection. Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Bon, ben, on a tout vu. On a tout vu. Défilé, dernier codebox, c'est un nom de table. Donc, hop. Et après, donc, celle-là, la reine affinité 0. Euh, la reine affinité, je vais la garder aussi en collection. Voilà. À part si je l'ai déjà sachant que j'ai déjà mais bon c'est ouais, ouais ouais ouais ouais après qu'est-ce qu'on a vu encore qu'est-ce qu'on a vu encore égide artefact dragon galactique bois de Roi ancien, fantôme d'Horreur, artefact déchaîné mille pieds de l'horreur double descente princesse Joliton qui est qui est comme dit euh, le dicton le nom donc elle est jolie et c'est un ton voilà tout simplement parce que c'est un petit ton et après ouais, un petit poisson un ton oui et après Luc seigneur des enfers du monde ténébreux alors ça c'est pareil, je crois que c'est y avait un deck le deck monde ténébreux il est assez euh, il est assez assez joué ouais ouais par... ah ouais, ouais. Euh, nuit Fantoruse, belle attaque, artefact, dernier contre l'Abris, artefact, Pingouin mobile, Tomahawk, Kinofo, Bougie, intervention, il y a, il y a deuxième, 603 103, euh, qu'on garde parce que c'est pour lui cette fois. Voilà. Le dernier booster, c'est euh, Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce qu'on a Ah, pas mal, on a pas mal, ouais. Donc, fantôme euh, de l'horreur de l'ombre, pas besoin que je vous le remontre, euh, artefact déchaîné, donc Bougie, Sidon, que j'ai, je sais pas combien de fois. Euh, briseur de retournement qu'on a eu très peu vu voilà hein noyau de diamant comme un quakimiru armure de sept charité galactique le groupe continue à jouer et bien sûr la carte la carte intéressante univers x6 voilà donc on va on va faire une micro pause et je vais laisser donc mon ami qui euh, vous, vous faire la suite Allez, à ah, bah, c'est super tout ça elle met en elle met en devoir un peu pour la moitié de toi bon bah okay. Bah, c'est pas mal. Alors, euh. metteur Chronomal. Pour un deck chronomal, que voici, qui est en commune. Euh, vaisseau. Du feu. Ouais, mets la boîte devant. Un autre monstre... Bon, ça c'est plus pour monstre euh, rapidité. Machine. Pour un deck machine. Alors, des cartes encore pour les budgines. Qui va faire mal Ah oui, celui-là je te le prends. Ah non, non, pour moi. Spad, un spadassin d'un pays lointain, en commune. Le réveil des monarques, attention. Pour un deck monarque qui va pas tarder à arriver, je pense que celui-là... je pense que pour l'améliorer un peu plus je sais pas est ce qu'on le met de côté ou en trade. rouleau poussiéreux poussiéron mmh. alors là, de en commune euh, carte, bête et euh, un autre carte pas trop Pff, intéressante que okay, voici qui est en commune et euh, la seule carte en rareté, c'est bougie... oh, Bah Je débute mon charmi, mais voilà quoi. Ça, ça va faire ça, ça faire intéresser. Alors, oh, pour les Y XYZ en commune. Oui, je pense que je vais la mettre de côté pour moi. En secours. Alors, un autre euh, transmis... Métateur Moué chronomal, encore en commune. Euh, ah ça, rituel lumineux du dragon, pour ceux qui veulent se faire un deck, euh, deck photon galactique. Rangeur Bonjour. Bonjour XYZ, Z présente Et je crois que je vais me la prendre pour moi alors euh, libération retournement non, destruction en commune oui et ça je crois que je vais la mettre de côté Goule euh, gorgonique ouais euh, ça c'est pas très intéressant mais ça c'est pas euh, important ah oui alors euh, la bête mythique de la forêt qui s'appelle en commune non c'est calme tout ça Mommy, euh, bon pour ceux qui veulent se faire un deck euh, zombie euh, ou photorus. Mommy photorus. Que voici. Et la meilleure carte qu'on a réussi à avoir, c'est le numéro C92 Dragon Art Arthur, du Chaos. Que on va mettre de côté, de ce côté-là. Bon mais à la suite mon cher ami. Alors... ou oh, ça Berboudjin le bijou en commune alors euh, Yudi Fontorus que voici ah booster habillé ça euh, je trouve que cette carte elle est intéressante je pense que je vais la mettre de côté euh, pour un deck plante euh, c'est pas Drago pour un deck plante avec le ancien, sorcière de la rose vaisseau spécial espion que voici en commune pour l'instant c'est que des communes Ah, il n'y a pas que des communes alors alpha alpha bibo Bi, bête euh, mythique de la forêt en commune Ah ben c'est des nouvelles alors Nikitama, tama en, en rare un monstre elf et oui et le meilleur c'est là je crois que ah oui je connais plein sur le site oteka qui la recherche le... je vais la je vais la garder cette carte là je vous la montre en ultra en plus non ah non ah non c'est pas en ultra en secrète cool. bah franchement euh, ces deux ou trois premières euh, c'était bon c'était bénef oui ah, encore un autre deuxième vaisseau spatial, spatial. Deep. Alors vaisseau deep space, que voici voilà. en commune ah skate ouais, Photorus encore mais euh, en commune aussi Puissant guerrier, un monstre synchro De niveau 6 Qui m'a l'air oh, pas trop mal Ah oui, je pense que je vais me la garder celle-là Cerbère Gornarka, télé Non, je pense pas euh, de... no Nico, ça, En commune que voici alors chevalier feuille sylvan Alors en super magnifique euh, comme ça et en rare bou jean béon bason gaëtan euh, euh, mmh. oui jacob -Euf oui euh... gargouille euh... gorguinique un monstre roche toi aussi. oui rien en pioche ah bah ça oui c'est sacrifier un monstre oui je pense que je vais me la prendre alors ça un nouveau dinosaure que braconio noir en commune golem euh, qui est franchement euh, cette... celle-ci est très utilisée je trouve dans les decks certains decks euh, ah. guerrier tacleur ah oui ça je confirme mon cher ami gabriel celle-ci va être euh, de côté que je vais montrer quand même un protecteur du tombeau que voici pas un deck fun pas un ami alors euh. Kimo Champi euh, Sylvan sylvain en rare. Autrad. Bon bah là, il euh, n'y a pas grand chose. Alors grain.. Graine. Euh, grain mystique. Alors, alors, macro, carpa, Mystique. Un synthoniseur de niveau 3. Pour un deck euh, plante. bougine... hirondelle. Mm -hmm. Que voici cyber un autre serbère euh, euh, ah, ça alors sphinx elle chronomal pour les personnes qui veulent se voir un deck chronomal là maintenant bonique euh, sylvan une carte piège et encore pour une deuxième pour la deuxième fois le réveil des monarques alors je crois que celle là mon cher Amiens, on l'a déjà eu le que voici que je remonte encore en purge on peut je peux l'attraper pareil il y aura un peu de choix voyons voir ah oui ah oui je suis tout à fait d'accord bon bah encore euh, bougie et rondelle Bon, celle là ça fait trois fois que comme l'autre, ces deux-là, c'est fait trois fois que ça fait, qu'on les voit. Donc, je vous les montre, les deux. Spadassin de pays silencieux, ça fera que deux fois. Ça fait à peu près deux ou trois fois. Bon, cela n'était pas utilisé on l'a pas vu celle là C'est on pas, vue, -là. Mais pas beaucoup de fois alors un... Un protecteur, de... deux protecteurs, les, les protecteurs les du tombeau, tombeau. oui en carte intéressante alors transfert euh, transfert transfer x y que je pense que je vais me le prendre euh, libération, Retournement, Destruction J'en ai déjà une que je mets au trade. Bon ça là ça sert à rien Jean, le bijou, que voici Encore Alors je vais vous montrer encore ces deux-là qu'ils sont vite faits Que voici Rayon Purge encore Alors, ah, Sentinelle habillée Ah oui, celle-là je crois que je vais faire comme mon ami Gabriel m'a dit qu'on sait. Je vais la garder et je vais la mettre de côté et bah, celle-là, je vous l'ai montrer vite fait. C'est encore qu'un, ça. Euh... La bête. Et... Sylvain, en rare. Ah bah, je vais voir ça de suite. Ah, destructeur, dodo, dodo. Oui, que je vais prendre pour moi. Euh... Gila, gilas, lancier. Que je pense que je vais aussi prendre. Alors, alors celle-là, c'est pour, euh, encore une deuxième fois, Vengeur XYZ. Je pense que le Vengeur XYZ n'est pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Mia Gabriel Vengeur 4. Démon. Donc, euh, bon, bah, il est au trade. Goulum. Goul, goul. Encore une fois, que je vous montre encore. Euh, euh... libération de tout le monde je... euh, sentinelle euh, habillée je pense que je vais... que non c'est déjà mis de côté je pense que je vais mettre à tradé alors ah ouais bête mystique dans la forêt et encore un autre euh, bougie voilà bon bah... alors encore un vengeur excise bon cela je vais vous la montrer vite fait Gargoyu gargonique je vais vous montrer ces deux là vite fait musée photo, photo russe. ils ont déjà mis oh c'est déjà pas mal bon cela c'est de là. je vous la montre vite fait Ouh, ça c'est beau ça. Alors je crois qu'il y en a qui vont rechercher. Je crois que celle-là elle a recherché sur OTK euh, Expert. Et oui, celle-là aussi je pense aussi. Donc euh, je vous montre. Euh, moi aussi. Que je... Donc euh, on va mettre de côté. Autre. Autre. Ouais. Oui. Un secteur à moteur. Un secteur à moteur. Un secteur à moteur synchro et machine bon pour un petit deck machine je pense que ça pourrait faire l'affaire bah je pense qu'on va dire qu'il y en a les trois premières on les a déjà vues donc je vais vous les montrer on va pas vous les montrer Là, la seule qu'on a.. pas Et la seule qu'on n'a pas vu c'est celle-là. Confrontation. Que voici. Euh, rose de la Sorcière de la rose qu'on a déjà vu. Euh, nico qu'on a déjà vu aussi. Ah, Garriet Tacler aussi. Oula, ça ça doit être bon tout ça si j'entends. Que voici Encore qu'on a déjà vu. Et Sylvain encore qu'on a déjà vu. Ouh, ça c'est beau tout ça. Eh oui mon ami, je crois qu'on a eu quand même... Ouais, j'ai compris. Alors... Ça on l'a déjà vu, ça aussi, ça aussi. Réveil de monarque, libération de... des sociaux. Des... Des... Ah. Bon on va montrer que c'est de là hein, je pense Donc voilà qu'on a eu, qui est à trade, je pense, ou peut-être pour une collection Chute de numéro majeur en plus, que je pense que je vais mettre peut-être de côté pour mon ami euh... Donc euh, je vais mettre de côté Alors Al c'est le grand protecteur Sylvain Qui est trade à 100% Et je pense que pour mettre OTK Ouais. Euh, le monstre rituel pour ceux qui veulent faire le deck photon galactique. Le paladin. Dragon. Le dragon. Bah oui, quand même, il faut bien.. Ah oui je confirme Oh ou celle-là elle est très recherchée je crois que je vais la mettre pour moi pour euh, Autrad Et je crois que t'as oublié un autre mon ami qui est quand même pas mal comme monstrixis Mais son effet, eh bien, c'est celle-là Mais ça dépend Vas-y on un gardien Badassin du pays lointain, gargouille d'orgonique, server god d'orgonique, voilà un petit transfert x voilà. Fais voilà. Tu voir la carte Ah oui, celle-là elle est très recherchée. Léon le garde le garde de, de là, la sacrée. Okay. Je crois que celle-là je la. Synchro de niveau 9. Très pratique. Oh oh là là Alpacaribou, Calantosa, Bénédiction, 5 CD, Braco Noir, Gardien Gorgonique, Le Puissant Guerrier et Booster habillé. Donc euh, voilà quoi, bah, il en reste encore 3. Franchement il y a eu un qui peux... Ah oui franchement j'avoue. Bah, c'est toujours les mêmes cartes. Je crois qu'il y en a un qui va être de, de cette carte à l'échange. Voir si on peut pas trouver quelque chose pour nous intéressant. Ah oui oh, oh, oh. Joli. Yep. Ah oui, j'avoue, c'est très joli. Donc et je crois que celle-là, tu devrais la garder, c'est que... Mon... Non, tu l'as pas. Alors, le numéro que mon cher ami euh, Gabriel va garder, c'est le numéro C-69, emblème blémaraldique. C est... Et oui, ah oui, je confirme. elle est en super, que l'on va mettre au travail, je pense. Et poussieron blanc ah. qu'on oublie en commune. Bon bah on a tout fait. Et re, donc on a fait la micro-coupure donc pour que je change de place. Donc. <rire> donc euh, si vous avez des. Si vous avez vu des cartes qui vous demandent et qui... enfin qui vous plaisent et qu'on n'a pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Donc, je le rappelle, je, re... je serai de retour chez moi vers entre le 2 et le 3. Parce que je ne sais pas encore exactement quand c'est que je rentre. Donc, laissez-moi un petit message. Je vais mettre tout ça en. Euh, voilà, je vais mettre tout ça en. comment dire Mercredi. Je vais mettre tout ça en mémoire. Euh, alors, par contre, n'hésitez pas aussi à mettre un exemple de carte que vous recherchez. Donc, par exemple, là, ce que je cherche, moi, principalement, c'est des dragons de niveau 1 à 3. Que ça soit synthoniseur ou pas. Euh, par exemple, Youbel je cherche aussi un 101 que... de préférence. Un 102 aussi euh, Non, 102, je l'ai. Pas, pas obligatoire. Mais après, euh, qu'est-ce que je cherche aussi Qu'est-ce que j'ai. Je... Griffon Delta, enfin des... Ouais, que... des. Vanilla, mon deck dragon vanilla, voilà. Et on look les binders. Ouais, look les binder. Donc le... Euh... le binder ça sera tourné la semaine prochaine je pense. Et moi, je pense que... moi je vais chercher on va dire le, le pack, euh... De lundi. Voilà. Toi c'est quoi C'est euh. Euh, toi c'est euh, ce que tu cherches c'est euh. Bon, en fait c'est nouvelles nouvelle cartes aussi rouges comme euh, la pierre noire euh, légendaire, légendaire euh, la... rouge euh, voilà magique et la nouvelle ouais. fusion mais tu cherches aussi le cyclone galactique aussi Oui en deux fois le Cyclone Galactique en lançant ça Voilà donc de toute façon c'est de toute façon ne vous inquiétez pas si euh, vous avez vu des cartes que qui, qui à mis de côté qu'elle vous intéresse on peut je peux toujours le contacter pour essayer de voir un peu ce qu'on peut faire aussi en, en échange ouais, ouais ouais grave grave grave, grave ouais. ça s'arranger ça c'est quoi ça ah, oui donc euh, N'hésitez pas à liker à ah, donc à mettre un maximum de likes sur cette vidéo commenter ouais, aussi partager aussi ah, oui, partager ouais qui, euh, qui qui est bien donc euh, je remercie comment ça s'appelle euh, euh, où on est allé pour acheter ces cartes Ah c'était Micromania à... oh, bon. ouais alors je je remercie Micromania au monde qui a vendu vendu donc euh, vendu les quatre boîtes donc ce que vous avez vu en fait c'était quatre boîtes comme ça mais différents donc une cinquième mais bon je voulais pas dépenser trop d'argent non plus voilà. il faut pas exagérer non plus voilà donc euh, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc euh, avec mon ami Kyoubiami voilà Et, qui est, qui est avec moi avant, voilà. Je remercie encore. pendant une semaine voilà je suis il m'a invité euh, voyant que ça allait pas trop à la maison bah, il m'a invité pendant une semaine à passer des vacances extraordinairement magiques au Mans parce que je peux vous dire que pour moi c'est waouh wow. ouais. il, va... il va prendre du poids quand il va rentrer chez lui il va prendre du poids <rire> voilà, voilà. Ouais. et il va plus pourquoi pas cet été faire une vidéo avec plus de monde et oui parce que c'est toujours un projet pouvoir faire j'ai toujours comme projet de pouvoir faire une vidéo avec euh, une réunion avec ma mon petit groupe de jeunes au village voilà hein et pourquoi pas faire euh, euh, voilà avec une ouais. euh, des... voilà à voilà Ouais on, vous, vous allez voir euh, Je pense que je pense que là dici, euh, je pense qu'après mon retour il y, il y en a qui vont recevoir de sacrés claques à mon avis. il y en a qui ont déjà eu des sacré claques par rapport à notre Ouais, voilà, ouais. Euh, Donc bah, on se dit donc à très bientôt les amis donc pour une prochaine à vidéo. Voilà. Ouais, et toi peut-être aussi avec ta nouvelle avec ta chaîne qu'il faut que tu.. Euh, qu mmh, voilà. Donc, on vous dit à plus et euh, on vous souhaite quand même une très très très bonne année. 2016, voilà. Voilà. Allez, ciao tout le monde